Depuis matin, c'est gros panique dans le pays d'Haïti. Après, un pile de monde a fini qu'un avion canadien a fait patrouille sous terre Haïti. c'est CP 140 à venu dans cadre d'une mission pour supporter PNH là, C'est ça, ils fait connait. Ils ont dit que les capacités pour voler et puis faire plateforme surveillance efficace pendant un pile temps. C'est une autre étape dans la réponse à la crise Haïti. Parole ça, c'est l'ambassade canadienne. Sébastien Carrière qui dit ça dans la presse journée jeudi. Bienvenue bonjour bonsoir tout le monde connecté yon fan, ou connecté. Yonfa encore sur 83 qui aime dire aussi ou à peine rejoignent nous. Nous ces réseaux informationnants et n'appréhender informer nous en temps réel. Nous apprenons une bande qui n'appelle journaliste vision 2001. Nous voulons parler déjà Anthony Lanté hier après-midi dans la boule 12. Il était avec deux mondes. Mais en l'ayant proche pochli Nkafou, il été passé par boutiller. Pour tomber dans zone Kafou, qui ta fait, et Dieu pas tender la raison. Qui été kidnappé journaliste là et femme journaliste là gagnait deux petites filles qu'elle de quittait derrière. Nous aller dans l'autre détail information yo. bandi exam a continué frapper pays et tout misquader. Pas portant chanson pour pour Beltwell continue frapper red red. Et Bahiyyi pour des filles à tout bandit qui a décidé traverser et pourquoi pa, pas passer dans zone côtelière. Vous connectez sur Fiat TV 83, pas oublier tout détail et information dans le moment. Et il y a plaisir pour nous porter pour nous plus ces informations, nos nouvelles, surtout dans la vidéo. Nous, nous pas attendre qu'il s'enrichisse, nous allons même les dit. Matisse, ça ne va pas plus que. Bon, combien de monde ou bien 40 000 Il ne va pas être plus que 200 000 Donc toute population, 500 000 ou bien 200 000, ou bien quelques millions de monde, pas qu'à vivre, pas souffrir, ou de quel monde Matisse, ça va. Que Matisse n'a pas existé? Que Matisse n'est pas là? Pour que le sud, le grand sud lui-même les lui vive. L'état c'est lui-même qui gagne un monopole de la violence légitime. Si c'est Matisse qui ne pas exister, que Matisse ne pas exister dans le cadre géographique paysan et pour la population du grand sud là, pour vivre. À deux, trois mondes, il ne pas qu empêcher quelques du monde pour certains de vivre vivre. Bon, salut Yves Juste. Bonsoir Madame Sarah et bonsoir avec chaque jeune fidèle auditeur, auditrice avant que nous rentrions dans ce qui domine l'actualité là, le temps pour nous saluer nous qui nous nous, nous comment ça Nous il fait il dit bonsoir Bonsoir, c'est le du à nous déjà blessé et tout je, viens de Je veux un un élevé, à nous démarrer, une énième fois encore pour élever cette haïtienne. Et tout cas, pour commencer l'analyse, permet nous permettre, que la population pour que nous-mêmes nous en ait <'en> ce <coup de> bataille-là. Effectivement, Lucien Joseph, Jacques-Houdier, va tout démarrer avec très actualité. Côté que, depuis à 4h du matin, matin, géo-arrivée militaire, Canada, qui a survolé tout espace aérien. Pays d'Haïtien. Faut nous dire, Agença, lui fait 4h du matin, 5h du matin, 6h, si 7h, 8h, 9h, 10h, jusqu'à 1h après-midi, ambassadeur Canada en Haïti Haïtien, Sébastien Carrière, vient confirmé que avion militaire Canada qui a su l'espace aérien haïtien, non sous-crit pour capable de contrôler un territoire qui est gagné. Faut Sébastien Carrière, qui est ambassadeur du Canada en Haïti, lui fait connaître Avion Sahara, lui protège c'est Hercule, C, lui fait pour l'armée canadienne. C'est un avion éclair, qui est lui-même la belle, le radar, qui est capable de contrôler tout espace que gagne à nous. Contrôler notre pays d'Haïti. Mais c'est ça. C'est parce que quand y a fait qu'on ça, qui passé passé sous tes pays d'Haïti, depuis à 4 21 c'est nos soucis, pour capable, pour collé, la nous sommes, vous nous, nous, de et <���verständ> sécurité à le pays. Cependant, c'est parce qu'à l'heure, pas en mesure pour confirmer, est-ce que vous pour militaire qui a débattu sous le haïtien, lui seulement concerne les informations parce qu'il dit, si tout cela, il dévoile ensemble les informations que le pays canada a créées à gouvernement haïtien, il n'y a qu'à moins la vie. L'ambassadeur est capable de menacer le pays à ce que ça lui-même, lui dit lui-même, L'information qui doit être actuelle, 300 bras, la question, la boule 12, qui doit être une casserole, en série, le bon, pays à. Vendu, nous n'arrivons pas identifier, qui doit être journaliste, chanté, lanté, captural, vidéo, vidéo de mille. Vendu, la boule 12, qui n'ont pas journaliste là, pas que journaliste là, quand on peut entrer dans le cafou, quand ils participer dans un avec avec famille dans la machine. Jusqu'à que famille journaliste, j'ai de noté, pour qu'on ait aucune information de journalistes là, il y a seulement que les qui les kidnappés pour jamais les familles journalistes, j'ai de noté. Aucun service fonctionner le commissariat ce mac, dans le ministre parler là. aucun service pas fonctionné le commissariat ce c'est par rapport avec sept policiers qui étaient près du vie, dans la zone ce même qui se passe là et bien les policiers qui affecté le commissariat ce c'est qu'on est pour le premier travail Recommandement, capable de aller avec eux que vous avez doté le commissariat de matériel, il a doté le commissariat de munitions nécessaires pour être capable de reprendre le travail correctement dans la cybolite. Si Après que l'autorité américaine nous, de découvrir, a découvert, il y a un besoin diplôme, les est similaire pour pays des États-Unis en de travailler dans l'hôpital et finalement l'autorité américaine pour arrêté une de rival françois qui lui-même s'est fait passer comme avocat dans après que les fait plusieurs années à limiter comme avocat finalement FBI découvrit que M. CSA n'a pas de aucune licence dans la question droit dans le pays états-unis organisation 4 défense de la qui peut-être nous ordre, fait qu'on est, pour plus petit, 64 000 mouri en bataille dans le pays d'Haïti seulement pour le mois de janvier 2023. Parmi 64 000 qui mourent en bataille de Baudy pour le mois de janvier 2023, c'est un total 18 policiers qui sont même sorti mouri dans 4 de qui mourent en bataille pour janvier 2023. Si on demande un chef de police, décider de lancer l'opération pour capable de traquer Bandi dans le pays, Et bien, si M. même, il a lancé l'opération Goudou-Goudou. Côté que si M. Kalayo, déjà, le TJ, le sous-commissariat, ces stress-là, qui doit pays policier là-dedans. Ça veut dire que les qui affecte le sous-commissariat, ces stress-là, obligé de camper sous deux pieds pour venir le travail. Parce que pas de commissariat, ce mais Avant ça, on a presque tout le pays. littéralement, zone qui que son groupe n'est pas C'est Solino, la boule pensez les films, tout le jeune carreau, les pour qu'il où a qui viennent un qui viennent qui qui qui qui et puis, Mme tellement alpiné, je dis à moi-même comme haïtien qui a vu un pays, je connais plusieurs côtés de foyer de gangs et qui est de diriger Je dis aussi moi-même comme haïtien qui a vu un pays, je connais tous côté côtés de foyer de gangs et qui est cap dirigé, ça montre qu'il y des experts dans l'armée canadienne à connecter les à côté contre fois et de gangs en deux pays. Et c'est pour on a eu le jour, je dis... À si la communauté internationale a volonté pour battre contre la gang armée dans le pays, il capable de mener bataille contre le gang armée. Parce que, comme je dis toute gang armée qui est payée, madame Sarah, il y a tout identifié clairement et tout le monde connaît qui je Il suis pas. On fait un appel pour mettre radio en l'air, qui a dit qu'il y a détecté son qui est bio, il y a cartographie, son bio. On fait un appel pour nous. L'armée canadienne nous réveille comme d'ailleurs. C'est enregistré le vol militaire militaire, ou tous les mecs qui est dans l'armée du Canada ou tous les ministre du Canada. là allez, le village de Dieu, durions, qui est-ce qu'on a cap dirigé Il y a Tout ce que nous connaissons côté village de Dieu, le deuxième, le deuxième, troisième, quatrième avenue, nous connaissons qui est-ce qu'on a dirigé C'est base pilote qui est la dedans Et c'est que la police a arrêté. Lorsque de pib piba encore, après le de le maticon de la 3 est maticon de le maticon qui la T3, le de 3 le de 3 encore, de toi, le toi, de tout le le maticon de le pour avez pourquoi sud là, vous avez dit, avec l'armée canadienne, mais qui est-ce dirigé, vous besoin de vous encore. dit, moi le dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez vous avez dit, vous vous avez le monde connaissait vous avez dit, vous avez dit, vous avez vous avez dit, la avez la tremblée, avez qui là, il vous je tout le monde qui est ce dirigé, tout le monde qui qui est ce qui a dirigé qui est ce qui est qui est qui est qui est ce qui est ce et tout ce qui est qui est ce qui qui est ce qui est ce qui est qui est ce qui est qui est ce qui est ce la la 12. qui est qui on va le de ça, le temps on le de faire ça, on a le temps On a le temps qui faire de faire On le de On a le temps de faire On le faire le On a le de faire On le faire On de faire On a le On toutes les gens, qui escapent du je dis la question, mettez à en l'air, en tout c'est la chère a c'est qui est Et l'autre bagaille, Yves qui a tiré dit, dit, vous que vous avez dit, vous dit, carrière, Et bien, je dis, si quelqu'un a toute information de l'avion, l'asile, et puis l'asile, ensemble, employé, qui a fait un ambassadeur en Haïti, qui a menacé. Eh bien, quelqu'un qui a été payé? Si vous êtes venu vous menacer, quittez le pays, Elle fait où? Où ça va aller? Depuis que vous êtes venu vous menacer, quittez le pays, quittez le pays, répondez ou pas d'accord avec Viv. Effectivement, ben, nous sommes d'accord, madame, parce que vous me dites bien. Quel que soit mon cap d'hiver, l'espace, automatiquement que vous êtes en sécurité, pour que vous-même vous faites exécuter la garantie, ou au quitter l'espace-là. Je dis, si c'est ma précarrière ces qui dit, la ville va en sécurité, si que les fournit ensemble information de avion, <coughs> et que c'est ma ces carrière. il si y a, qui, es es, si y a qui, que à tête qui Quand même, il monsieur a moitié à tête qui Madame, ça attendait bien. C'est ma carrière, c'est où nous du canadien, qui plus ma de GIA.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 Vraiment, sans jour et on passe dans la bouche, mais pourquoi on ça On passe dans la bouche, le son est qui a dit je Et je que je et les machines Je ne pas dire que je suis quand on que je suis déminacer, que je suis déminacer, que je suis que je suis que je avec que que que je suis déminacer, il je suis à que et l'on dit Mme Lalim, qui est-ce où est-ce qu'on groupe d'elle L'on est quoi groupe où est ensemble d'ambassadeurs de de elle. Ça veut dire l'ambassadeur qui est pays, qui est en pile comme la gang. Comment on comprend L'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Maurice, monsieur, quitte l'ambassadeur de la capitale paysan pour lui aller visiter Moïse Jean-Charles, c'est même là. Et au cas haïtien, qui peut manger qui fret. Et qui de la rive, où il y a un coco-accent, où il y a un une juic où là, là, a un avec des zones qui manger un Si Fabrice qui a des accès pour passer zone zones ça montre que Monsieur, parle, qui sont des Et madame, ça, ne n'avez pas a accès, qui vraiment des choses qu'il y a des choses qui qui Jours, vous je vous vivent au compté. C'est ce pays, madame une... ça. Qu'est-ce qui se passe à Pas nous contrôlons. Non. Je avez des un pays, qui sont des National aviation civile. Quand questions, qu une question, qu'est-ce à Depuis 4h du matin, on ce qui se est... passe à l'aéroport Quand vous autorité de l'État, qui qu a dit, mais qui s'agit de ça, Qu'est-ce mais... vous avez après nous que. Ah pas de Canada de pas de militaire, rien. Oh, ma toujours dit François Duvalier. Euh, nous, écoutons côté que Boukina Faso, you a déclaré, a dit fok français yo qui te paye Et nous yo pas gen le choix. Yon obligé qui te paye yon. Mais qui s'akampèche nous même à ici, nous faisons même bagay l'an. Qui s'akampèche que nous même nous dit pour qu'ambassade qui te paye Ça veut dire que depuis ambassade qui te paye yon, yon pas careté de paye yon. So, ou an ça? Oui, tous ceux Madame Farah, nous n'avons gen genouisant. Je dis à nous, faire exact, côté que le peuple haïtien, et lui-même, te pour le croire, pour le avec pour le pour le le faire, pour le faire, pour le le faire, pour le faire, pour le faire, pour le tout pour le faire, pour des faire, qui en le faire, pour le faire, pour le faire, le ça veut dire clairement que, je t'ai au moins montré que, je n'y pas de question, Mme Laline, en de payer. Qu'est-ce que c'est responsabilité Et bien, automatiquement, c'est pas pour responsabilité. Vous qui êtes-vous envoie le message de plat C'est le monde qui a le pouvoir central. Eh bien, Ariel Henry, pas de jambes, il y a tout ça, non Parce que c'est un truc qui te même, c'est Mme Laline qui te mette, il y a des questions, si vous êtes-vous en payer, il a connu des il a des comme des ministres. Et les gens sont là, c'est parce que ont dirigeants qui sont solide, ils ont dirigeants qui tendent des revendications populaires, les ont dirigeants qui connaît son peuple qui a fait mieux. Et les gens -dire là, pour a avec eux, eux, eux, eux, eux. les de peuple, pays, parce là, y a une ils Macron, pour laisser toutes les l'unité générale sur le territoire bouquin de Et bien, c'est ça, Macron dit. Macron, je dit, « Monsieur, le est Parce que, je dis, « Monsieur, notre lui-même, lui qui est responsable. » avec Ariel Henry, elle a avec Hélène Lalline, où elle s'est fait Pour le elle Elle a rencontré, où elle s'est fait mais lance, Ne lance, la lance, la lance, la Assimi Gwata, c'est pour militaire? lié Avec Si nous prenons euh, Ibrahim, Bikina Faso, c'est pour militer l'ye? Militer Qui veut dire que, militaire nous yon k'ap propose de se sous sur le panneur. Si il y a un qui est très grand. Si qui y a un qui te très responsabilité qui te vle ouais pays Li pa tap capable de diriger le pays. Même jean gens c'est un peu en la Depuis après, arrêtez de la dire pas de militaire encore. On a fait des listes avec 400 000 dans l'État. On peut calculer Comment on 54 policiers non seulement année 2022, de MDA, pas de, de la police, de la police, de la réalité, qui se défendent légales en la pays on comprendre, seulement pour la janvier, il y a 15 policiers mourus par un militaire, par un policier qui prend une décision pour juger le sévocateur pour qu'il laisse aller dans cet état On comprend bien. Lorsque ces militaires ont dégagé avant Haïti de 15 ans, quel que soit le dans de cet état, quitte à rentrer dans niveau de l'USA, les militaires ont pris une décision pour aller au coup d'état pour mettre quelque chose dans place là. Mm -hmm. pour faire l'élection au Nouveau monde. Et bien je te qu'ils qui t'a fait, que tout là, au contraire, que tu a eu là, que tu l'as eu tu l'as eu là, à Il l'as que le, la le les travail. que tu l'as a là, que tu l'as eu là, que que tu l'as eu comme militaire, c'est grâce à la présidente de la Mouise qui te ont arrêté pour remobiliser la Médahiti, malgré un pire monde qui a parlé pour que ce militaire là, je dis, pour le monde qui a parlé de la justice de c'est Ariel Henry comme président à sa Mouise qui a servi. Et là, comme je dis, pas de militaires qui ont servi Ariel Henry. Il y a le temps de faire Il n'y a pas de traverser la justice de la Même pour l'EV, n'est n'y pas de ça. Je ne penser ça parce que connais pas Je je pas ce pas il y a 5 balles dans la main, il y a 15 balles dans les Mais ouais, ouais. pour quelque soit la raison, et pour les sujets, est pas les il faut discuter. Qu les qui ne pas appeler mon parce que ne peuvent pas arriver, pas attaquer pour les replier. Si vous gens se replier, les ne peuvent pas Donc, c'est eux qui pour à attaquer les gens, frapper les à mettre les gens pas attaquer les gens Sinon, le pays a fini par gagner Tout le monde a oublié qui pays <�ının> nous nous nous nous et vous ne pas l'équipe ne va pas payer, il y a qui ne pas Hier, aux de midi, midi et je suis allé sur la machine. Je suis débarqué du côté de la je suis de la machine. Je suis contact, je suis dit que les gens qui ont conduit la machine sont 7 enfants. Je suis informé, je suis je suis débarqué de la machine, je suis Monsieur, de la et dès aux enjeux d'une heure et demie, pendant deux heures d'après-midi, nous venons de dire que nous sommes ici, nous venons de la machine, nous venons de la machine. Nous faisons la machine, nous faisons la machine, nous immobilisons la machine, jusqu'à ce que nous faisions la machine, nous finissions par arrêter Fanfan. Fanfan, c'est un type qui habite habité Fautamara, dans toute ville, de là étant, et nous devons quitter Fontamara, Fautamara, nous devons loger du côté de Fautamara. Donc, la machine est une machine volée. Je me suis dit que la machine est machine est Et est machine machine qui qui ça, la machine dit machine qui est une de machine pour une machine qui est une machine qui est qui presque machine de Okay. Yeah. Et nous arrêté Fanfan et c'est lui qui été comme premier suspect. Nous avons machine, là, était entré machine, ça sauf qu'il à mettre la machine. C'est garder machine. la quoi garder le ouais, monsieur, pour machine et mets-la derrière la Et par la suite, il a faire je sais pas, machine, Et il a derrière la machine, il a commencé à il il a arrêté, a il a Nextaire aussi machine, ensuite Nextaire aussi voler les machines non et a toute marchandise de là étant. Est-ce que est-ce qu'ils font pas du et l'autre monde qui qu'on a ensemble avec lui? Ils vont comparer bon nous, sauf que le téléphone c'est la même. Comment c'est checké ce téléphone là et comment c'est la pile appel numéro sur les enfants qui dire du joudian effectivement vous voyez qu'à mes ça qui porte des bâchelles. Si c'est des de bâchelles là, tu vois les machine là la bazine. Si c'est pas oui. des de bâchelles tout. L'abdhim, c'est pas le débat. Mais sauf que, il a fait contact. Mm -hmm. Il oui. okay. a fait contact, les a fait. c'est quoi de Même sans te cacher. Bon, proche monsieur. Et monsieur. Il a de Il n'y a tu de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y les Jusqu'à présent, je ne pas de Car peut-être son job l'a fait pour job. Ça arrive peut-être, c'est il y a machine sans qu'il ne pas Ça Ça arriver. Ok Je ne sais pas me ce Mais sauf que M. arrêté. Et je tenté de faire résistance avec nous. ne suis pas arrêté. Finalement, nous ne suis pas maîtrisé. M. nous commissariat. Je suis arrêté du côté de Saint-Michel. Je suis du côté de Saint-Michel. Je suis Je suis Je suis de la machine. ça, qui la machine. Est-ce que la machine c'est pour et, et moi, je prends la machine aux avions de midi et demi, pas l'un et l'autre. Fonfon arrête aux avions de 3h30 près de 4h. Quelques temps après. Comme d'habitude, le mode de la part a changé. Nous toujours campés là, nous toujours campés là, nous avons sécurisé les jeunes, nous avons sécurisé les départements. Et pour quelques soirées, nous avons dit que nous avons des assassins de chasse. Nous, nous, de nous pas besoin de faire des complots, nous avons des jours en pile, nous avons des cas d'un peu. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de campé, nous n'avons pas de faire il va prendre la ria Il prendre la ria Il la Il va prendre la Il prendre la ria Il prendre la mais Il va prendre la ria taille. Il va prendre Il Il va Il la ria taille. Il la Il Il va prendre la ria Il Il Il la région la la la et que nous mettons toutes les mains de la machine d'art. Il y a une machine qui est volée du côté de Miraguane, machine une à Pointe-Tiguel. Et point de nous ne pas pour machine nous mettons machine D'habitude, les machines ne machines pas Miraguane. passent pas qu'à